Moi je dis que Jim affirme qu'il a pas volé, je pense que c'est Jim qui l'a volé en fait. En plus, deuxième preuve accablante, hein, il a un dollar marqué sur son coffre. Donc c'est 22h, uh... il y a un circuit de mission ouais. qu'on peut faire. Si on traîne oui. pas trop, bah suffit de pas s'approcher des boutiques. Pardon, oh ma tiens, ça faisait longtemps. Mais trop d'armes. <rire> T'as trop d'armes mais tu utilises que des snipers. Ah, C'est pas grave. Bon. Au moins... oh oh des gros trous Non. Ah, des oh petits trous Ouais. Beaucoup de petits trous Ouais. Hier, euh, j'ai déjeuné avec. Euh... Cinq collègues féminines oui. et on a parlé couleur de voiture. Ah. Et aujourd'hui, j'ai déjeuné avec des collègues masculins et on a parlé euh, puissance de voiture et, euh, et motorisation. T'as des conversations passionnantes au boulot C'est pour ça qu'on va prendre le train. <rire> Lequel Celui qui nous écrase ou celui qui nous écrase pas Apparemment, il y a du monde aussi. Ça. Attention, il y a un vétéran. Suicidaire derrière. Derrière, ah, derrière nous. Badass à droite. Mmh. 15, 20. Ah, je l'ai coincé contre l'escalier. C'est rigolo. C'est plutôt rigolo. No, non, C'est clairement pas le bon plan de sortir comme ça. Oh, des toilettes. Ça va. Oh. Trop bien. Oh. Oh. Euh, oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. voulais juste les idiots et que la ville où vous avez le de mon nom. Est-ce demander Ok Evidently, it c'est une deck storage. sur le terrain et... trop facile très efficace. Aïe Je sais pas, je suis le médecin. J'ai pas compris. quoi Eternal glory? Wait a minute. Turn that up. The Hyperion Corporation needs your help to search for the lost alien vaults of Pandora. See the world. Fight dangerous creatures. Get rich beyond your wildest dreams. Become a Vault Hunter today. Huh? You uh you still want to hear the rest of the bounties? No. Nope? Sorry, sheriff. Think I'd just found a new job. Tu par une pub à la radio, Seb? Ah, qui est qui te fait, fait avoir. Avoir. Une de faire du parcours. Non, faire quoi de ce skack de compagnie au final Visiblement, il aime bien jouer Canaïs. Ah, mais faut il faut qu'il mange. Attends, oui, voilà, va manger. Ah, mais il est pas propre. Ah, quand même. Mais moi mignon. Pouf, petit joueur Bonne Je crois qu'Anaïs a besoin de soin. Uh Les ligues. Au plaisir Ah non mais faut attendre que je recharge un peu Non mais arrêtez Je sais qu'il est bien ce pouvoir mais... Je sais faire autre chose dans la vie Non mais... Voilà, ça c'est fait. Voilà, non mais... Maman moi je fais les deux vois, Je te tue, je te soigne Je sais pas moi, il y a quelqu'un qui me court après, j'ai peur de me retourner. Je suis et occupé, le reste, mec! Euh, relique élémentaire, dégâts, flag! Je rêve! <rire> Mais t'es où? C'est dangereux les reliques élémentaires! Quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, quoi? fermer quoi au bout de quoi? J'ai rien compris. J'imagine qu'Alice s'occupe du chrono et du coup moi je m'occupe de faire en sorte qu'Alice ne meure pas. Je ne sais pas sauter la porte. Oh merde. Et pourquoi t'as besoin d'un ascenseur pour descendre? <rire> t'as l'air bien en slow toi. <rire> On oh, dirait pas comme ça, mais je cours. Ah oui! <rire> ah Il arrive à dire ce mot lui? D'accord. Choper le laxatif. Moi je fais confiance, hein. vu ce qu'il arrive à dire comme mot maintenant, il doit savoir ce qu'il fait. Hein. Ah, Nova okay, Shield Faut appuyer sur le bouton <rire> C'est pas dur de te rattraper comme ça. Hein. Quoi ah Ah Ah Ah Ah Ah Ah Ah Ah Ah Ah c'est Ah Ah Ah Ah Ah Ah mais Ah Ah mais. Je je croyais que c'était les ennemis qui faisaient ça, mais non Ah, ouais. <rire> ah mais c'est une vraie arme maudite à la DD quoi, c'est... Elle parle euh, Mais c'est... C'est proprement insupportable en fait Quand on retrouver, on peut le faire au son, c'est plus facile. Le magasin est tellement gros que au début t'as un putain de recul, mais à la fin c'est super précis. ça permet Ouais. Ouf. Sauf que moi, avec mon anarchie, je suis pas précis. Euh, ah non, aïe aïe aïe aïe aïe aïe. On on les les les ou pas <rire> mais ça coûte un peu. Oh, oh, t arrête. T arrête. Oui. Oui mais duel on est quatre, j'attends qu'elle lève la tête, voilà Allez, deux groupes critiques, voilà Bah ah, du coup on peut y aller maintenant, non Ben euh... bouge pas ah, Oh et bah sur ce, je vous souhaite une bonne soirée